Maybe it's not On oh, devine, On esquive On te quitte neu deu ça dope. Dans la langue, le bal est ouvert. Eh, eh. Y, a y a du, du transfert, transfert c'est une nécessaire. nécessaire. Y a comme état de miel À, la de la mi miel. à tous les frères, riz, la les sœurs, les cousins, cousins, on va refaire le bond. On la va remettre Madame dans sa litière. On enverra SOS à Notre-Dame, au charretier. On devine, nos esquive, on taquine, taquine nos, nos copines, copines. <rire> on, on boit ça, ça dans ça ta vangaine. Vangaine. Le, le bal, bal est ouvert, ouvert. Yeah. À, à tous les frères, sans charlier, on embarque, embarque sur un vaisseau spatial Albator Al Al est notre commandant de bord yeah. Yeah. Au sauveur, au programme des, des anonymes Synonyme, des invisible, des transparent, tout dépend On nous vend, vend de l'esclave pour pâcher Pour On les nan On n'est pas bien payé Mais, Mais qu'est-ce qu'on qu se fait qu bien à la, la poire <rire> On, On pour, des pour des fraises, des fraises du, du tissu, tissu de, de soie de so tu sais quoi, quoi On a, on a ça, ça. Ouais. On te vie, on esquive, on t'acquitte copines Au ouais. oh, moins ça va pas roguer ouais. Le bal est ouvert, y'a du transfert, c'est du nécessaire, y'a comme un état de mieux À tous les frères les systèmes, les cousines cousins, on va refaire le monde on va remettre Paname dans sa litière On enverra un SOS à notre dame en charretière, A tous les frères, sans charrier On embarquera sur un vaisseau spatial Au sommet Au sommet sommet On, on devine on esquive, on t'a quitté le premier eh. On devine on esquive, on t'a quitté le premier